Chapitre 66. 1. Après cela, il me montra les anges des châtiments célestes, qui se disposaient à venir donner aux eaux de la terre toute leur violence. 2. Afin qu'elles servissent à la justice de Dieu et qu'elles fissent le supplice mérité de tous ceux qui habitent la terre. 3. Et le Seigneur des Esprits défendit aux anges de porter aucun secours aux hommes. 4. Car ces anges présidaient à la puissance des eaux. Alors je me retirai de la présence d'Enoch.